Ouais, salut tout le monde, ce soir j'ai décidé de vous faire une série de trois vidéos sur d Detroit Become Human Alors en fait trois vidéos pourquoi Parce qu'il y a trois personnages principaux Il y a Marcus, il y a Connor et il y a Kara euh, Chacun d'entre eux en fait correspond à un profil bien défini euh, de héros et de personnages Et donc ce que je voulais c'était vous faire ressentir un petit peu ce jeu dans lequel moi je, je, je vis des vraies expériences euh, bon, il y en a qui disent que c'est pas un jeu, c'est un film interactif Je reconnais que c'est beaucoup le cas euh, Mais moi je suis pas un adepte du hardcore gamer Ce qui me plaît quand je joue aux jeux vidéo C'est de vivre une véritable expérience et une véritable histoire Et en l'occurrence, dans ce jeu là, je m'y retrouve euh, Donc voilà, ce jeu a été fait par les personnes qui ont fait Notamment Nomad Soul et Heavy Rain euh, Qui sont euh, deux excellents jeux enfin Que moi j'ai toujours trouvé euh, super sympa Et donc celui-ci, ben, je prends mon pied Et puis je voulais partager en fait cette expérience là avec vous donc dans cette première vidéo, on va voir euh, je vais rejouer avec vous euh, un scénario et je vais rejouer une partie où on comprend en fait euh, ce qui se passe au niveau de ces de ces androïdes et euh, du fait que bah, ils vont commencer à se rebeller contre les humains. Et tout commence en fait avec euh, avec Kara qui est en fait un robot androïde un de service à la maison et qui va vivre vous allez voir une situation assez dramatique. Et, euh, et ben, je ne vais pas trop parler en fait, pendant cette présentation, je vais surtout laisser le jeu parler de lui-même, mais euh, voilà, ça me tient particulièrement à cœur de, de partager avec vous euh, cette expérience. Allez, c'est parti Donc je mets ne pas sauvegarder pour ne pas avoir d'interaction en fait, avec ma partie. Pas que ça efface en fait parce que moi j'ai fait des choses et euh, j'ai vécu des choses et en fonction de ce que vous faites tout ce que vous faites se report en fait ensuite dans toute l'histoire donc euh, si vous tuez un personnage euh, ou que vous ne le tuez pas par exemple ou si vous ouvrez une porte ou, ou pas ou si vous ouvrez une cage ou pas mais là j'en dirai pas plus euh, ou si vous prenez une arme ou pas enfin voilà toutes ces choses là elles vont une incidence sur les scénarios donc comme je rejoue une scène pour vous je fais en sorte à ce qu'elle ne s'active pas dans mon scénario Allez, c'est parti. Donc en fait, c'est une petite fille qui est chez son père. Il euh, n'y a plus que son père, on ne sait pas où est sa mère. Oh. Et Kara, bah, c'est le majordome, hein, c'est le robot euh, qui sert dans la maison. Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Alors le père il est drogué hein, bien sûr, et puis ben accessoirement il cogne sur sa gamine. Et puis vous, ben en bon droïde, hein, en, bon, en bon euh... en bon euh, robot euh, sans cervelle, eh ben vous ne réagissez euh, jamais lorsque ça se passe. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc toutes ces interactions, c'est moi qui les fais. Alors il y a des interactions qui sont imposées, puis des interactions où je fais ce que je veux en fait. Donc là, on me dit qu'il faut que allumer la lumière. On va servir de l'eau. On va commencer par le boss. Drôle, la vie. Et là, je vous laisse découvrir. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais Je dois m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette les cendroïdes Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air Paye ton ambiance, hein. Qu'est-ce que tu regardes c'est quoi ton problème, putain C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein <rire> Tu crois peut-être que c'est facile Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri Que c'est de ma faute si ta cote de mer a foutu le temps Tu dois arrêter la drogue, Todd Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette seule traînée m'a larguée pour un putain de concha tout est ta faute Papa, non Tout est ta faute, putain Donc, en bon four à micro-ondes, vous réagissez pas, hein. Reviens ici. Reviens ici Reviens ici tout de suite oh. Reste ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Alors plus que la dernière fois, c'est parce qu'en fait il avait déjà détruit en fait un, un droïde de cette, cette compagnie. De cette version-là. Et il est allé en racheter un autre. Et donc là voilà, je vais quand même essayer d'y aller. Et je vais me retrouver bloqué à une interdiction. Et cette interdiction, ben Karal va décider de outrepassé et ça c'est le début de la fin voilà donc là en gros elle a pété son firewall et maintenant elle est plus ou moins libre de ses mouvements et c'est toute la base de l'histoire en fait pu avoir une famille, mais non et le, le mouvement n'est plus et le est même de ce que je pouvais ressentir. Todd, un père ne devrait jamais faire de mal à sa fille. Donc lui, on a clairement rien à foutre. Alice Papa est très fâché J'aime pas vivre ce genre de truc parce que j'ai des gosses et du coup, ça me fait mal de, de, de voir des scènes comme ça. Je m'identifie trop. Allez. Viens te chercher. Donc moi je sais où est la chambre de la petite. Qu'est-ce qu'on peut déjà Elle est partie là. C'est bon. bien. Ça suffit Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là Barre-toi en, en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends Non Je veux que vous laisser Alice tranquille. Tu je t'en du coup. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique Ouais. Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Non. Là, bien sûr, c'est du QR code, hein. cest Enfin, du QR code. Attention, Kara Je vais réagir en appuyant en... sur les touches. Du QR code. Viens ici, C'est l'émotion, excusez-moi. Alors, ah, des fois, ça passe pas. Que ça passe. Arrêtez, est il est balèze lui, hein. il a déjà détruit une cara avant. Allez à moi, et tu fais ce que je te dis mais ça va pas suffire au début. J'ai cru que je l'avais tué en fait, ce qui m'aurait pas déplu. Or, on se voit pas... C'est chaud, hein <rire> Bon, la musique est tout simplement merveilleuse. D'ailleurs, euh, quand on achète le jeu sur la PlayStation, on a la musique. Et j'imagine vous la mettre à dispo un jour. Vous devez m'obéir et Vous non. êtes à moi! Et non, je ne t'oublierai plus. Et je ne serai plus à toi. Voilà comment les AX400 décident en fait de s'émanciper. En tout cas, Cara décide de s'émanciper. Et comment elle décide euh, bah, de prendre avec elle cette petite fille qui est maltraitée. Et chaque personnage en fait va avoir euh, son histoire propre et bien entendu à la fin de j'imagine que bah, ça, va, ça, va se, ça va se regrouper voilà où je suis pour cette euh, première toute petite euh, vidéo sur euh, Detroit become human dans la prochaine vidéo euh, que je vais faire euh, tout de suite donc vous pourrez la regarder également on va voir euh, un profil totalement différent qui est euh, celui de Connor il est en fait un agent policier qui est lui aussi un androïde et qui a euh, ben, fort à faire euh, lors d'une enquête et, et il doit en fait euh, mener euh, l'interrogatoire d'un de ses euh, d'un de ses confrères droïdes voilà allez je vous dis à très bientôt en attendant n'hésitez pas à lâcher un pouce en dessous de la vidéo et puis à mettre des commentaires sur des questions euh, sur la vidéo et je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de bons jeux et puis de bons gestes, ça n'a pas vraiment de sens sur le monde des jeux, des jeux vidéo, mais pourquoi pas de bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez, à ciao, bye bye.